Il faut regarder l'objectif. Okay. Le bachelor packaging à Castres permet trois axes métiers importants, la conception, l'homologation des emballages et la logistique. Et la nouveauté que l'on a avec le bachelor, c'est que ces trois métiers vont pouvoir être faits jusqu'à la troisième année. Et donc on a les industriels locaux qui sont très contents parce que la partie conception, design, marketing qui n'était pas présente sur le site en licence professionnelle, aujourd'hui, avec ce bachelor, on va pouvoir le faire. Et donc on a plein d'entreprises locales qui sont vraiment en attente de nouveaux étudiants et qui pourront trouver du travail localement dans ce secteur-là. Les avantages du BUTPEC que c'est une formation très diversifiée, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien de la qualité du contrôle qualité que de la conception et de la logistique. C'est pour ça qu'il faut être un peu créatif, aimer la gestion, on fait aussi de la communication. Donc cette formation est très vaste et nous permet d'intégrer plusieurs métiers. Les avantages du BIT en PEC à Castres, c'est déjà de pouvoir le faire en formation initiale et en formation continue, donc par apprentissage, et dès le milieu de la deuxième année, puisqu'on propose aux étudiants des contrats d'un an et demi, donc semestre 4, semestre 5, semestre 6, ou s'ils le veulent uniquement pour la dernière année, et donc pour eux c'est un atout vraiment très intéressant parce que lors de leur insertion professionnelle ou des poursuites d'études ils auront cette valeur ajoutée professionnelle qui sera très intéressante pour eux. En tant que professionnels, c'est important pour nous de pouvoir bénéficier d'un vivier de, de jeunes étudiants et de futurs diplômés pour nos métiers, pour nos métiers du, du packaging. Donc, avoir la possibilité d'avoir à proximité ben, ce vivier-là, ça nous permet de pouvoir intégrer ces, ces, jeunes, ces jeunes étudiants dans nos projets, dans nos projets courts et puis moyen terme, puisque donc la, for la formation en BUT va permettre d'augmenter ce temps d'entreprise. Et, et donc, ça, c'est vraiment un véritable avantage pour nous.